Rapidement les, les faire, les deux. Hum. Donc, domaine de définition, ici on a une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition c'est R. La dérivée, la dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3, et la dérivée de 4, c'est 1, donc 2x moins 3. Le domaine de définir, définition, c'est également R. La dérivée, elle s'annule pour x égale 3,5. Donc c'est 3,5. Et le tableau des signes, eh bien on va avoir quelque part ici un 3,5, puisque c'est là que la dérivée va changer de signe. On a une droite ici, si on l'a traçait rapidement, on a une droite qui est un peu comme ça, donc qui est négative avant son zéro et positive après le zéro. Et donc la fonction, elle va être décroissante et puis croissante. Donc elle est croissante sur l'intervalle. Euh, je rajoute ici les bornes. Donc elle est croissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Et elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 3,5. Et elle possède un maximum, non un minimum, au point de coordonnées 3,5. Puis après, il faudrait le calculer. F de 3,5, ça fait quoi x carré de 2 plus 4. Combien 7 carres. un point constant, alors. À partir de là, ça croît, et puis à partir de. ça décroît jusqu'à ce point-là. Donc on peut on peut l'inclure dedans. Si on part de 3,5 ici, on augmente tout le temps. Et depuis là, jusqu'à arriver à 3,5, ça diminue tout le temps. Jusqu'à 3,5 inclus. Donc on peut, on peut le mettre. donc là c'est des, des parenthèses c'est des fonctions assez simples exemple 5.2 donc le domaine de définition c'est R le domaine de la fonction mais ici on précise un domaine de définition réduit alors le domaine de définition ici c'est moins -4, 4,4 la dérivée c'est 3 x carré 3x carré sur 3, moins 2x sur 2, donc moins x, moins 6. Et si on factorise, ça donne quoi 2 et 3. Et puis on a un moins ici, donc plus 2, moins 3. Le domaine de définition de f prime, ça va aussi être moins 4, 4. Il va être le même que celui de la fonction. Et puis ici, donc on a f prime de x égale 0, x égale moins 2 et x égale 3. 2, 3, l'infini plus l'infini. Alors, la dérivée ici, c'est une fonction en x carré, donc c'est une fonction qui est, qui a cette forme là, donc qui est ouverte vers le haut, avec deux zéros ici qui sont moins 2 et 3, donc, elle est positive, puis négative, puis positive. Donc ça, ce graphique-là, ce serait une justification pour les signes que vous mettez dans le tableau ici. Une autre manière de faire. Ce serait de faire vraiment le tableau de signes euh, détaillé. Donc, x plus 2, x moins 3, f' de x. Et donc x plus 2 ici, c'est négatif jusqu'en moins 2. x, plus, x moins 3, c'est négatif jusqu'en moins 3. Et donc, le signe de... Du produit des deux, on l'obtient en faisant le produit des signes pour chacun des intervalles. Donc ça, c'est une autre manière de justifier. Ici, on peut justifier par graphique. C'est une fonction simple. Si vous aviez un cube, il faudrait plutôt passer par le tableau de signes. Donc les variations, sont des croissance, croissance, croissance avec ici un maximum et ici un minimum relatif donc la fonction est croissante sur, sur l'intervalle moins l'infini moins 2 union 3 plus l'infini et puis elle est décroissante sur l'intervalle moins 2 Elle possède un maximum au point de coordonnée moins 2 quelque chose. Et un minimum au point de coordonnées 3 quelque chose. C'est quoi le quelque chose Quelqu'un qui a fait le calcul regarder dans la solution. Oui, Ah oui, pardon. C'est juste. Voilà, j'étais pas attentif. il y a des gens qui suivent, c'est bien. Donc effectivement, puisque le domaine de définition c'est -4 4 Bien vu.